tout le monde, bienvenue à Weedman, dégustation numéro 5, le Pink Gas Et oui, euh, OG Puff, le YouTuber, Rapper. C'est Weedman, c'est l'original, on n'oublie pas. Que c'est Loki Lucky, c'est l'original, hein? hum, mm, mm, mm, hein? Ça faisait longtemps qu'elle n'a pas passé à caméra. Je voulais absolument vous dire bonjour. Hein C'est ça Attends, tabarnin. Alright les boys, euh, désolé pour l'interruption. Euh, pink Gaz. Ok, OG off, euh, officiel euh, connaît les goûts de Winman. Euh, on a carrément les mêmes goûts. On aime vraiment les goûts gazy, pink kush, euh, purps. Donc, D'ocidos, euh, toutes ces choses-là. Et puis, euh, on se rappelle là, que Oji Puff m'avait envoyé euh, le Quadra Island Pink, que j'avais beaucoup aimé. Euh, c'est vraiment, vraiment là, c'est des pink couches. C'est vraiment, le goût est vraiment très similaire. Euh, c'est Oji Puff qui m'avait envoyé la deuxième meilleure variété que j'avais fumée dans ma vie. C'était le Duff Boy Pink. Euh, donc, encore une fois, le pink gaz. Ça sent le pink couche. Lui, il sent un petit peu moins. Il sent un petit peu moins. On va égriner ça tout de suite. Au G Pop voulait absolument que je fasse mes vidéos rapidement pour pas que le cannabis ça, ça, s'abîme, euh, sèche trop, qu'il perde des terpines, perde du goût. Euh, la raison pourquoi j'ai pas pu la faire plus rapidement. C'est à cause de cet petit article. Le.. Comment t'appelles ça là? Le cot en verre. Donc. Euh, il est en train de se laver dans l'alcool. Euh, je pensais que ça aurait pris.. Euh, ça avait été rapide. Mais il, il trempait pas au complet. En tout cas, peu importe, on s'en fout. Là, je suis avec vous autres, les gars. Et puis on va rouler un joint avec mon petit boîtier. Merci, merci. Merci, cadeau de l'abonné. Donc, on va rouler ça. Encore une fois, smoking bleu. C'est écrit bleu en bas. Et là, faire un joint avec ça, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, quand on a un petit cote en carton, on peut le squeezer un petit peu plus. Ça là, c'est un vitre. C'est un vitre, on ne peut pas le squeezer. Donc, euh, moi ce que je vais faire là, je vais tout mettre mon cannabis dans mon papier comme d'habitude. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui le mettent tout de suite. Je suis pas habitué encore de faire euh, des joints avec un cote en verre. Je sais pas si je vais commencer à mettre mon cote dedans, mais c'est très, très lourd. Très, très lourd. Quand on met sur le papier, on ne peut pas le laisser comme ça. Là. Ça va écraser. Là. Le cannabis va tomber. Mais je pense que Vu que j'ai beaucoup d'expérience, je vais juste euh, modifier un petit peu comment je vais laisser l'ouverture. Et puis si c'est un petit peu trop grand, si c'est un petit peu trop lousse, on évoque un plaster, on évoque un petit pansement. Un petit pansement, c'est qu'on va déchirer un petit bout de papier, et puis on va l'enrober. Le, Bon là, celui j'ai pas pensé de pour le côté en verre. Merci beaucoup, Jipop. Merci beaucoup, man. On va essayer de rentrer ça. Je l'avais pratiquement tout roulé. Là, je le squeeze avec mon pouce. C'est vraiment le pouce qui, qui tient tout. C'est vraiment le. C'est vraiment mon pouce qui est le plus important. Là, c'est le doigt ici. Faut vraiment que tu le tournes autour du, du, du, du, du, du côté en quand même pas si pire euh, c'est quand même vraiment très bien je suis vraiment c'est le résultat que je recherchais oh. donc le pink gas ça va peut-être être un petit peu moins fort que le quadra pink island C'était écœurant les noms donc euh, il est assez propre euh, quand on sort de l'alcool, il reste un petit peu des résidus, euh, j'ai essayé d'aller chercher ça avec des Q-tips. Le Q-tip est un peu trop gros. Euh, j'ai tourné des Kleenex. Mais la meilleure chose qu'il faut faire, au G puff euh, le YouTuber qui m'a donné ce cannabis-là, il m'a dit de prendre des... des... Euh, là, des curpens, quand on fait des, du bricolage, là... Euh, je sais pas, ça fait ça des cure C'est en couleur, avec une tige de métal, avec du petit poil. On avait ça là, quand on faisait du bricolage à l'école au primaire. Oh shit, c'est vraiment lourd à cause du coton en verre, très, très très très lourd. Faut que j'aille m'en acheter deux trois autres. Euh, ça ne peut pas être trop trop dispendieux. Et puis, ça fait une différence. Ça fait une différence. Là, c'est rendu que je dépense beaucoup là, pour euh, l'alcool à 70%. Euh, je mets mon grinder là-dedans là, euh, une fois par mois, là. pas une fois par jour, mais euh, un petit peu plus qu'une fois par mois. Il y a de l'action ici avec les chats. Pinkass! Goûte beaucoup plus que je pensais. J'étais fait. <rire> je suis content, man. C'est vraiment très bon. C'est vraiment ça que j'aime, les gars. C'est. Un jouet de même, là, ça, ça bat tout ça, man. C'est tellement bon. Je, je, je, pense, je, je pense que j'aime mieux le que le quadra, man. Le quadra, il sentait plus avec le nez, mais. Non, le quadra est bon, ils sont très bon. Je sais que le Dove Boy Pink que j'ai fumé avec toi et ton ami, euh, je sais pas si c'est parce que j'étais teasé en regardant la cocotte, mais il me semble que c'était quelque chose de Dove Boy Pink. Mais c'est coeurant, c'est ça que j'aime, c'est ça. Ça goûte comme le Pink Kush, les boys. C'est, Ça a des petites différences, mais je ne peux pas dire là si c'est Pink Kush avec. Il euh, n'y a pas de cariofilane là-dedans, de pinène. Là, c'est Pink Kush, man. Donc, on va voir sur internet, on n'a rien sur euh, Leafly, Leafly. Euh, si on va sur Google, euh, on nous donne euh, deux, plusieurs, là, mais il y en a deux qui m'ont frappé. Deux sites pour aller chercher du pink gas. Euh, Celui-là ici, là, ça a été fait par euh, Gaz Town. Il y en avait un autre qui était mieux coté en plus. Euh, un Pink gas, mais pas de Gaz Town, euh, de Gaz House. Et puis, euh, donc on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de compagnies là, qui ne vendent pas du weed juste pour vendre du weed, euh, qui vont rechercher vraiment là, des, des, de la grosse qualité. Euh, c'est sûr que les prix sont là, dans le sens que c'est pas euh, c'est dispendieux. Mais pour les gens qui recherchent ce genre de cannabis, là ils sont prêts à dépenser. Ah, c'est tellement bon, man. J'aime mieux le quadra, c'est vrai. Euh, la différence entre les deux, j'aimerais ça t'en dire une. Faut que je t'en dise une. Écoute, ça se dit pas. C'est très difficile à dire. C'est vraiment similaire. Mais c'est différent, c'est différent, c'est différent. Euh, J'ai oublié de t'en parler tantôt. <coughs> euh, L'échantillon était dans un sac ziploc <coughs> très collant, là, résineux. Euh, faut se rappeler, hein? dites-moi si je me trompe, ça va vous faire un plaisir de me le dire. Mais quand un, un cannabis est résineux, euh, c'est pas à cause de la façon qu'on l'a fait pousser, je crois. Hein? Euh, si un cannabis est résineux, c'est à cause de, de cette variété. Hein? La variété va être résineux, hein? je crois que c'est ça. Hein? Donc si vous voulez vous faire euh, de la wax ou un extrait, euh, j'imagine qu'il faudrait avoir le plus de résine possible. Donc trouver un cannabis résineux. Une variété résineuse. C'est pas euh, nécessairement. C'est pas le, le, la personne qui va le faire pousser qui va le rendre plus résineux, je pense. Hein? C'est vraiment la variété à la base. Ça, c'est pour répondre à un commentaire sur Instagram, euh, d'un message en privé. Dites-moi si je me trompe, hein, s'il vous plaît. Cocotte compacte. Oh, J Puff, euh, vraiment, euh, les superbes arômes que tu m'as envoyé, mon ami. Euh, différentes sortes de pink couches, man. Puis une différence entre chacun. C'est mettons comme le pink -couch de San Rafael puis le pinkouche de Grell. Une différence. Mais c'est exactement ça. Il arrête pas de m'envoyer du pink -couch avec des petites différences, man. Fucked up, là. Fucked up en caisse. Hein. J'imagine que c'est comme ça. Euh, dans toutes tes variétés, euh, si toi ta variété préférée, c'est si du AK47. J'imagine qu'il doit y avoir des variantes de K47, puis... Euh, tu goûtes un K47 à un autre, puis... Ah, il est presque pareil. <coughs> je suis content de savoir que je ne suis pas le seul à aimer le pinkouche, puis il y a toutes ces affaires de gazi-là, Il va me rester un cannabis à essayer. Que OG Pop m'a envoyé dans le contenant. Euh, ça va s'appeler quoi la deuxième, la troisième Pine Tar Kush. Pine Tar, mais quand je l'ai senti, puis ça sent encore le Pink Kush. J'attends le facteur. J'attends le facteur. Et le facteur a passé. Beaucoup de cadeaux euh, au mois de décembre, les boys. Euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'encourager. Patreon, c'est quoi? Allez sur mon Patreon, allez vous abonner à Patreon. Euh, c'est une façon de m'encourager euh, monétairement. Patreon, euh, Winman Patreon, je mets des vidéos à l'avance. Euh, présentement, là, si je ne me trompe pas, il y a trois ou quatre vidéos qui ne sont pas encore sur YouTube. Donc, euh, en général, là, ça va être toujours ça. Je vais essayer d'en accumuler plus sur Patreon. Donc, les gens là, qui vont me donner là, euh, un petit montant par mois, eh bien, euh, ils vont avoir accès à ces vidéos-là d'avance. Ça va être pour les remercier. Tous les vidéos vont se retrouver sur YouTube. C'est une question de temps. Et euh, Merci. J'ai 8 Patreons, 8 personnes là, qui m'encouragent à chaque mois. Euh, merci beaucoup, les boys. Euh, je pourrais peut-être vous nommer. Je pense que ce serait la moindre des choses. Merci à OG Puff. Merci à tout le monde qui m'envoie du cannabis. Merci à ceux qui m'envoient des dons aussi sur PayPal. Je voudrais remercier Shiron, un Patreon. Shiron, c'est le gars euh, qui vit en Suisse. Euh, ceux qui regardent mes lives, euh, vous savez que Shiron était là avec nous en live et puis qui m'avait donné là, un montant d'argent en francs suisse euh, Salut Sharon, et puis euh, merci pour tout. Et puis euh, tu m'avais envoyé des vidéos pour comment éditer. Euh, J'ai encore toutes les vidéos dans mon ordinateur. Euh, T'as raison, je me suis découragé quand j'avais euh, mis une vidéo, puis c'était pas le même format. Euh, je vais aller transformer ça tout en MP4. Euh, là c'est le temps des fêtes. Ça bouge beaucoup, ça avance, je fais beaucoup de vidéos, Patreon, tout ça. Mais j'ai toutes tes vidéos, Sharon. Donc Sharon, merci d'être Patreon. Euh, Dominique. Dominique euh, m'a envoyé beaucoup, beaucoup de choses, de, de cannabis. Euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh... Je pense que c'est toi, Dominique, qui m'a envoyé ça, la boîte, ici. Euh, merci beaucoup, Dominique, d'être mon Patreon. Euh, vraiment, euh, merci beaucoup mon deuxième. Troisième Patreon, Jean. Tout le monde connaît Jean, euh, mon, ami, mon animateur de foule euh, dans les vidéos live. Jean euh, est un fan de Dalia Dahlia, hein? Dahlia là, pour euh, ceux qui connaissent Winman depuis le tout début. Hein? Dahlia là, était dans nos lives au début. Jean qui m'envoie beaucoup d'échantillons de, CBD, euh, de l'Ontario Cannabis Store, de la SQDC. Salut à toi Jean, merci beaucoup d'être un Patreon. Donc, euh, Sharon de la Suisse, Dominique euh, qui n'arrête pas, merci Dominique. Euh, Jean, merci, merci. Euh, Jean, Jean euh, je te connais pas beaucoup. Euh, Jean euh, qui me donne euh, un autre montant d'argent par mois. Merci beaucoup Gin. Jean, je ne l'ai pas vraiment vu dans les commentaires. Euh, mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'encourager. Ensuite de ça, il y a euh, Max. Max M. Euh, merci beaucoup, Max M, euh, de m'encourager sur Patreon. Très gentil, c'est incroyable. Je vais peut-être arrêter de travailler six jours pour faire plus de vidéos pour vous autres, les boys. Euh, comme Patreon aussi, je voudrais remercier euh, Michael. Merci beaucoup, Michael. Euh, C'est beaucoup pour moi tout ça, là, les boys. Vous savez très bien là, que avec des petits montants comme ça, ça s'accumule, puis euh, ça fait un gros montant à la fin. Euh, merci encore, là, euh, Michael et euh, Max, M. Et mon premier Patreon euh, qui, qui, qui m'encourage depuis vraiment. Euh, C'est le premier Patreon, il m'encourage depuis déjà. 14 mois. Depuis bientôt, le 14 mois. C'est ça? Oui. Depuis 14 mois. J'ai fait mon Patreon. Au début, ça fait longtemps que j'ai fait mon Patreon, mais... J'étais pas capable de mettre des, des, des vidéos euh, sans que les gens de YouTube le voient. C'est Nicolas. Merci Nicolas. Euh, merci vraiment Nicolas de m'encourager euh, sur Patreon. C'est incroyable. Et le huitième euh, Patreon, Philly. Philly là, qui écrit des commentaires sur YouTube, euh, qui est présent avec nous. Euh, merci Philly d'être un autre Patreon. Je veux vraiment remercier tout le monde. Tout le monde d'être Patreon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. C'est le fun. Ben, c'est toujours bon, hein? C'est toujours bon. Euh, J'aime mieux le Quadra, ok? Euh, c'est dur de prendre une décision, mais on le sait très bien que c'est pas parce que je l'aime pas, alright? Le Quadra était meilleur, et puis le Dove Boy Pink était meilleur que le Quadra. Mais si vous aimez le pinkouche de Saint-Raphaël, il y a d'autres affaires, hein? Outside. Il y a d'autres choses à, à l'extérieur, hein? quadra island pink Docidos. -si d'os en tout cas les produits à 15 et 16 et 18 les trois et demi à la sqdc euh, les goûts sont partagés euh, sur instagram euh, j'ai pas eu beaucoup de commentaires je vais vous dire la vérité euh, Sûrement qu'il y a des abonnés de Winman qui ont essayé les produits REUP, r -E de Namasté, euh, à 15$ et quelques, 16$ et 18$. Hein? Quatre produits, je crois. C'est vraiment incroyable, là, 15$ et 16$. Incroyable. Bien, il y a deux abonnés qui m'ont dit euh, que c'était bon, puis euh, deux abonnés que c'était pas bon. Euh, C'est 50-50$. Bon, je pense que c'est vraiment le bas de plan, il y a plusieurs euh, personnes qui croient ça là, que c'est pas euh, que c'est pas les hauts de plan naturellement, c'est logique, parce que c'est quand même toutes les mêmes variétés là, que les produits Namasté euh, originaux, euh, comme le Ultra Sour, hein, le, le petit euh, contenant vert, euh, avec l'étiquette, ça m'a marqué ça, je sais pas pourquoi, euh, ensuite de ça, c'est quoi? Il y avait le Sensi Star de Namasté qui est en re-up. il s'appelle le Critic. Je ne sais pas si c'était Critical ou Critic. Je pense que c'est Critic qui ont écrit Critic. Et puis euh, le quatrième, là, euh, ça ne me vient pas l'idée. Mais euh, très intéressant d'aller voir ça. Vraiment, vraiment, euh, bien, ben intéressé de, de, de voir la suite des choses. Tweed, c'est sûr que ça va baisser. Ça peut pas rester à 36$ là, quand qu il y a des produits à 15$ et 60 sous, je crois. C'est combien le, le, les produits re-up Il faudrait que je sache ça par cœur. Là. Oh, oh, oh, là, on voit les photos là, de Dance Hall Rest Reserve. On sait que le Dance Hall de spinach, je l'avais essayé grâce à Jean, qui l'était procuré en Ontario. Alright. Euh, ce que je disais, c'était, oh my God, je ne me souviens plus ce que j'allais chercher. Ah oui, les produits Re-Up. Masté. Bon, ma recherche a, a pas fonctionné. Là, le cote en verre est très, très, très long. On pense qu'il en reste beaucoup, mais finalement, euh, le joint est fini, là. C'est Zinabis qui fait namasté. C'est Zinabis qui fait namasté et Reup. Exactement. Donc il y a le MK Ultra. Le MK Ultra le Critic à 16 et 10. Le MK Ultra 15 et 60 pour 3 grammes et demi man. MK Ultra 15 et 60. Débile pareil. Taxe incluse. 15 et 60, bro! Sacrément. Le Sensei Star, qu'on avait pogné à 27%. Ça avait fait un astuce à ça. Hein? 27%, man. Hein? Je ne l'ai même pas plus qu'un 21% de spin-couche. Euh, le Sensei Star, là, tu peux l'avoir en 10 et 16% de THC. Tu ne peux pas l'avoir en haut de 16. 16 pièces et 10. Puis, euh, le plus populaire de, de Zenabis, euh, Namasté, c'était vraiment euh, le Ultra Sour. Euh, lui, ils sont permis de le mettre à 18 et 20 pour un 3,5. et demi. Fait que, euh, si tu recherches l'arôme, si moi, là, moi là, ça va m'intéresser des pas du de même. J'aimerais savoir un Pink Kush, moi, euh, à 15 pièces. Ouais, mais il va être en, en, entre euh, 10 et 16%. Bring it. Bring it, man. Bring it. Hey, man. Imagines tu imagines-tu, toi, un pink couche, là, à 18 pièces, 15%. Let's go, man. Let's go, man. On chercher une clientèle en crise, Namasté. pas de Namasté. Zenabis. avec Re-Up. R-E-U-P. Exactement. R E trait d'union. U P re-up de Zenabis. B I S en français c'est c'est S hein, c'est bis, c'est pas Zbiz, hein, bis. Une voyelle avant, je sais pas trop là. Allez corrigez-moi là. C'est tu Zenabis ou Zenabis Je sais pas c'est Zenabis. Bon ben. Merci pour le gaz donc euh, j'aime mieux le Quadra Pink Island, mon OG Pop. un gros merci les boys, on se revoit bientôt pour une nouvelle euh, vidéo, et oui, salut. Hey, je voulais te dire, euh, tu sais, OG c'est lui là, qui n'arrête pas de me donner le cannabis, gaz euh, qu'on vient juste de faire ensemble, euh, premièrement, va, va t'abonner à son Instagram, euh, OG Puff officiel et puis tu te okay. rappelles que c'est un rappeur va euh, sur sa chaîne youtube euh, demain le 21 euh, samedi euh, il sort une nouvelle vidéo, une nouvelle chanson va donner des likes à sa chanson euh, samedi pareil comme tu vas donner un like à cette vidéo là merci à OG Puff officiel, Mais allez voir ton, ta chanson de rap moi aussi et puis euh, Abonnez-vous, là, à Winman. Et à OG Official. Ciao!